Monsieur le Maire, chers amis, chers frères et sœurs, dimanche dernier, pour la première des conférences du carême 2009 consacrée à Saint Paul, juif et apôtre des nations, monsieur Alain Decaux nous a rappelé avec le talent qu'on lui connaît les grands événements de la vie et du ministère de Paul depuis sa lutte violente contre les premiers disciples de Jésus jusqu'à sa mort à Rome vers l'an 67. En l'écoutant, nous avons retrouvé la figure immense de cet apôtre, ses fragilités et ses faiblesses, ses voyages missionnaires trépidants et sa solitude aussi de témoin du Christ consommé par l'Évangile. En ce deuxième dimanche, je suis heureux d'accueillir M. Giorgio Agamben, philosophe italien, professeur à l'Université de Venise et au Collège international de philosophie de Paris, dans le cadre de ses recherches en philosophie politique, il a étudié la pensée de Saint Paul et publié en 2000 un commentaire de l'Épître aux Romains. Cet après-midi, il donnera la conférence en dialogue avec le père Éric Morin, qui est professeur d'écriture sainte à la faculté de théologie de l'école cathédrale et curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belleville dans le 19e arrondissement de Paris. Le Père Morin a rédigé lui aussi plusieurs ouvrages sur Saint-Paul, parmi lesquels le guide de lecture proposé par les évêques d'Île-de-France à l'occasion de l'année paulinienne. Cette conférence à deux voix que nous allons entendre pose la question de la missionnité de Jésus de Nazareth. Le crucifié ressuscité est-il celui en qui s'accomplissent toutes les promesses faites par Dieu à Israël de quelle manière et en quel sens Paul va-t-il le comprendre Comment cette urption du Messie va transformer son rapport au monde et au temps Cher Monsieur, cher Eric, avant de vous laisser la parole, je vous remercie pour votre présence ici cet après-midi. Je salue également toutes celles et ceux qui sont rassemblés dans la cathédrale et vous qui nous écoutez sur France Culture et nous regardez sur la télévision catholique Cateo, ou qui nous écouterait en différé sur Radio Notre-Dame. Je vous rappelle que le texte de toutes les conférences de carême sera publié en un volume qui sortira pour le dimanche des Rameaux, le 5 avril prochain. Nous vous écoutons. L'adresse de l'un des textes les plus anciens de la tradition de l'Église, la lettre de Clément aux Corinthiens commence par ces mots. L'Église de Dieu en séjour à Rome à l'Église de Dieu en séjour à Corinthe. Les mots grecs « paroikousa » que je traduis en « séjour » nomment les séjours de l'exilé, du colon ou de l'étranger, par opposition à l'habitation à des mères du citoyen, qui se dit en grec « kathoïkéin ». Je voudrais reprendre cette formule pour m'adresser ici et maintenant à l'Église des Dieux en séjour ou en exil à Paris. Pourquoi choisir cette formule C'est que le sujet de ma conférence est le Messie et Paroïkéin, vivre en séjour, est la définition même de l'habitation du chrétien dans le monde et de son expérience du temps du Messie. C'est un terme technique ou quasi-technique, car la première lettre de Pierre appelle les temps de l'Église « O chronos tes paroikias », les temps de la paroisse, pourrait-on traduire, si l'on se souvient que « paroisse » ici signifie encore « séjour en étranger ». Le terme « séjour » n'implique rien quant à sa durée chronologique. Le séjour de l'Église sur la terre peut durer, et il a des fêtes durées, des siècles et des millénaires, sans que cela change en rien la nature particulière de son expérience messianique du temps. Je tiens à souligner cela contre une opinion que l'on trouve souvent répétée par les théologiens au sujet du prétendu retard de la parousie. Selon cette opinion qui m'a toujours paru presque blasphème quand la communauté chrétienne des origines qui attendait les retours du Messie et la fin des temps comme imminente s'est rendue compte qu'il y avait là un retard dont on ne voyait pas les termes elle aurait alors changé son orientation pour se donner une organisation institutionnelle et juridique stable c'est-à-dire elle a cessé des paroïcaines de séjourner en étrangère et s'est disposée à kathoïkéïne, à habiter en citoyenne comme toutes les autres institutions de ce monde. Si cela était vrai, cela impliquerait que l'Église aurait perdu l'expérience du temps messianique qui lui est consubstantielle. Le temps du Messie n'est pas une durée chronologique mais avant tout une transformation Qualitative du temps vécu. Et dans ces temps, quelque chose comme un retard chronologique, comme on dit d'un train qu'il est en retard, n'est même pas concevable. Tout comme l'expérience du temps du Messie est telle qu'il est impossible de l'habiter à des mers, de même, quelque chose comme un retard ne saurait s'y produire. C'est ce que Paul rappelle aux Thessaloniciens, je cite, « Quant au temps et au moment » De cela, il ne faut pas que je vous écrive. »« Les jours du Seigneur viennent comme un volaire, la nuit. »« Viens, erkétai » en grec, « est au présent. » Tout comme le Messie est appelé dans les évangiles « o erkomenos ».« C'est lui qui vient, qui ne cesse de venir. » Un philosophe du XXe siècle, qui avait entendu la leçon de Paul, le répète à sa façon. « Chaque jour, chaque instant est la petite porte » Par laquelle le Messie entre. C'est donc de la structure de ces temps, qui est le temps du Messie, tel que Paul les décrit, que je voudrais vous parler. Or, un premier mal attendu qu'il faut éviter à ce sujet, c'est de confondre les temps et les messages messianiques avec les temps et les messages apocalyptiques. L'apocalyptique se situe au dernier jour. Au jour de la colère, il voit la fin du temps, il décrit ce qu'il voit. Le temps que vit l'apôtre, au contraire, n'est pas la fin du temps. Si l'on voulait exprimer par une formule la différence entre les messianiques et l'apocalyptique, je crois qu'il faudrait dire que les messianiques n'est pas la fin du temps, mais les temps de la fin. Messianique n'est pas la fin du temps, mais la relation de chaque instant de chaque kairos, avec la fin du temps et l'éternité. Ainsi, ce qui intéresse Paul, ce n'est pas les derniers jours, le dernier jour, stands dans lequel le temps finit, mais le temps qui se contracte et qui commence à finir. Or, ou si vous préférez, le temps qui reste entre le temps et sa fin. La tradition juive connaissait la distinction entre des temps ou des mondes, les olam adze, c'est-à-dire les temps qui va de la création du monde jusqu'à la fin, et les olam abba, les temps qui commencent après la fin du monde. Ces deux termes, dans leur tradition grecque, sont présents dans les textes des Épîtres, mais les temps messianiques, les temps que l'apôtre dit et qui seul l'intéresse, ce n'est ni les olam adze ni les olam abba. C'est le temps qui reste entre ces deux temps, lorsqu'on divise le temps par la césure de l'événement messianique qui, pour Paul, est la résurrection. Comment pouvons-nous nous représenter ces temps Apparemment, si on les transpose géométriquement comme un segment sur une ligne, la définition que je viens de donner, le temps qui reste entre la résurrection et la fin du temps, ne fait pas de difficultés. Mais il en va tout autrement si l'on essaye de la penser sur le plan de l'expérience du temps qu'elle implique. Car il va de soi que vivre dans le temps qui reste, ou vivre le temps de la fin, ne peuvent que signifier une transformation radicale de l'expérience et aussi de la représentation habituelle du temps. Ce n'est plus la ligne homogène à infinie du temps chronologique profane, représentable mais vide de toute expérience, ni l'instant ponctuel et tout aussi impensable de la fin. Mais ce n'est pas non plus un simple segment prélevé sur le temps chronologique et qui irait de la résurrection à la fin du temps. C'est un temps qui pousse à l'intérieur du temps, qui les travaille et transforme dès l'intérieur. C'est d'une part les temps que le temps met pour finir, mais de l'autre, les temps qui nous restent, les temps dont nous avons besoin pour faire finir le temps, pour venir à bout, pour nous libérer de notre représentation ordinaire du temps. Alors que celle-ci, en tant que temps dans lequel nous croyons, être, nous sépare de ce que nous sommes et nous transforme en spectateurs impuissants de nous-mêmes, Le temps du Messie, au contraire, en un kairos, temps opératif, dans lequel nous saisissons pour la première fois les temps, et les temps que nous sommes nous-mêmes. Nous en nous faisons des temps. C'est cette évidence que le Messie nous rappelle. Il est clair que que ce temps n'est pas un autre temps qui aurait son lié dans un ailleurs improbable et à venir, c'est au contraire les seuls temps réel, les seuls temps que nous ayons. Et faire l'expérience de ces temps implique une transformation intégrale de nous-mêmes et de notre façon de vivre. C'est ce que Paul dit dans un passage extraordinaire, qui est peut-être la plus belle définition qu'il ait donnée de la vie messianique. Première lettre aux Corinthiens 7. Je vous l'ai dit, mes frères, le temps s'est contracté. esti. Le verbe sustello indique aussi bien l'effet d'affaler les voiles que la manière dont un animal se ramasse sur lui-même pour bondir. Je vous l'ai dit, mes frères, le temps s'est contracté. Ce qui reste est que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, et ceux qui plairent comme non plairant. « Et ceux qui se réjouissent comme non se réjouissant, et ceux qui achètent comme non possédant, et ceux qui usent le monde comme n'en abusant pas. »« Comme non » se osme » en grec. Quelques lignes plus tôt, Paul avait dit, à propos de la vocation messianique que chacun demeure dans la vocation dans laquelle il a été appelé. « Tu es esclave au moment de l'appel, ne t'en soucie pas. Faisant plutôt usage. Les osmé, les comme nous dit maintenant que l'essence dernier de la vocation messianique est d'être la révocation de toute vocation. Tout comme les temps vide vident et transforme de l'intérieur les temps chronologiques, ainsi la vocation messianique, grâce à l'Osmet au comme-nom, est la révocation de toute vocation qui change et vide de l'intérieur toute expérience et toute condition factuelle, juridique, économique, sociale, pour l'ouvrir à un autre usage. C'est un point important car il nous permet de penser correctement cette relation entre les choses dernières et les avant-dernières choses qui définit la condition messianique. « Est-ce qu'un chrétien peut vivre uniquement des choses dernières ?» Un grand théologien protestant, Dietrich Bonhoeffer, a dénoncé la fausse alternative entre radicalisme et compromis, qui consiste, dans les deux cas, à séparer nettement les réalités dernières et les réalités avant-dernières, c'est-à-dire celles qui définissent notre condition sociale et humaine de tous les jours. Or, comme l'état messianique n'est pas un autre temps, mais une transformation du temps chronologique, des mêmes, vivre les choses dernières, c'est avant tout vivre autrement les choses avant-dernières. En tant que les réalités ultimes ont d'abord lié dans les pénultièmes, celles-ci, contre tout radicalisme, n'auraient être niées impunement mais pour la même raison et contre toute possibilité de compromis les choses avant-dernières ne sauraient être invoquées contre les dernières c'est par le verbe katargein qui ne veut pas dire détruire mais rendre inopérant littéralement désœuvré que Paul exprime la relation entre ce qui est dernier et ce qui ne l'est pas la réalité dernière désactive, suspend et transforme la réalité avant-dernière, mais c'est pourtant en celle-ci qu'elle se met entièrement en jeu. Voilà ce qui permet de comprendre la situation, la situation propre du royaume chez Paul. Contre la représentation courante de l'eschatologie, il faut rappeler que les temps du Messie ne saurait être pour lui un temps futur. L'expression par laquelle il dessine ces temps est toujours « o nun kairos », les temps des maintenant ». Comme il écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, 6.2, « idou nun », voici maintenant les moments à saisir, voici maintenant les jours du salut. « Paroukia » et « parousia »,« séjour en étranger » et « présence du Messie » ont la même structure « qui est exprimée en grec par la préposition « para », celle d'une présence qui distend le temps d'un « déjà » qui est aussi un « pas encore », d'un « délai » qui n'est pas une remise à plus tard, mais un écart, une disjonction à l'intérieur du présent qui nous permet de saisir le temps. Vous voyez bien que l'expérience de ces temps n'est donc pas quelque chose que l'Église pourrait choisir de faire ou de ne pas faire. Il n'y a d'Église que dans ces temps et par ces temps. Or, qu'en est-il de cette expérience du temps du Messie dans l'Église aujourd'hui Telle est la question que je suis venu poser ici et maintenant à l'Église dédiée en ce jour à Paris. Car la référence aux choses dernières semble à tel point disparu du discours de l'Église qu'on a pu dire, non sans ironie, que l'Église des Roms avait fermé son bureau eschatologique. Et c'est par une ironie sans doute encore plus amère qu'un théologien français a pu écrire « On attendait les royaumes et c'est l'Église qui est venue ». C'est une formule saisissante à laquelle je vous prie de réfléchir. Après ce que j'ai dit sur la structure du temps messianique, il est clair qu'il ne s'agit pas ici de réprocher à l'Église les compromis en normes du radicalisme. Il s'agit tout à fait d'autre chose, c'est-à-dire de la capacité de l'Église de saisir ce que Matthieu 16.3 appelle les signes du temps, « ta à ton Quels sont ces signes que l'Évangile oppose au vain désir de connaître les aspects du ciel. Si l'histoire est avant-dernière par rapport au royaume, celui-ci, on l'a vu, a son lié d'abord et avant tout dans les temps qui restent, donc encore dans l'histoire. Vivre dans les temps du Messie exige donc la capacité de lire les signes de sa présence dans l'histoire de reconnaître dans son cours la signature de l'économie du salut. Osier des pères, mais aussi pour les philosophes qui ont réfléchi sur la philosophie de l'histoire, qui est et demeure, même chez Marx, une discipline essentiellement chrétienne, l'histoire s'est présentée comme un champ des tensions parcouru par des courants opposés. Le premier, c'est celui que Paul, dans un passage Célèbre de la deuxième lettre aux Thessaloniciens appelle « to katekon » c'est-à-dire les pouvoirs qui retiennent qui diffèrent sans cesse la fin du monde tout au long de la ligne du temps chronologique infini et homogène l'autre qui a mettant en tension l'origine et la fin ne cesse d'interrompre et achever les temps appelons « loi » ou « état » La première polarité, vouée à l'économie, c'est-à-dire au gouvernement infini du monde. Et appelons Messie ou Église la deuxième, dont l'économie, l'économie du salut, est essentiellement finie. Une communauté humaine n'est peut survivre que si ces deux polarités sont coprésentes, si une tension et une relation dialectique démèrent entre elles. Or, c'est justement cette tension qui est aujourd'hui brisée. Au fur et à mesure que la perception de l'économie du salut dans l'état historique s'estompe dans l'Église, on voit l'économie étendre sa domination avec les dérisoires sur tous les aspects de la vie sociale. Du même coup, l'exigence eschatologique que l'Église a délaissée revient sous une forme sécularisée et parodique dans les savoirs profanes, qui semblent rivaliser aujourd'hui pour prophétiser dans tous les domaines des catastrophes irréversibles. L'état de crise permanente que les gouvernements du monde proclament aujourd'hui est bien la parodie sécularisée de l'ajournement perpétuel du jugement dernier dans l'histoire de l'Église. À l'éclipse de l'expérience messianique de l'accomplissement de la loi et du temps, correspond une hypertrophie inouïe du droit qui prétend légiférer sur tout, mais qui trahit par un excès de légalité la perte de toute légitimité véritable. Je l'ai dit ici et maintenant en mesurant mes mots, aujourd'hui, il n'y a plus sur terre aucun pouvoir légitime, pas légal, légitime. Et les puissants du monde sont tous et même convaincus d'illégitimité. La juridification et la confusion entre ce que nous pouvons croire, espérer et aimer et ce que nous sommes tenus de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire, marque non seulement la crise du droit et des États, mais aussi et surtout celle de l'Église. Car l'Église n'est peut vivre qu'en s'éteignant en tant qu'institution en relation immédiate avec la fin de l'Église, c'est-à-dire avec le temps du Messie. En théologie chrétienne, il ne faut pas l'oublier, il n'y a qu'une seule institution qui ne connaîtra pas de fins et de désévrement, c'est l'enfer. On voit bien là, il me semble, que les modèles de la politique d'aujourd'hui qui prétendent à une économie infinie du monde est proprement infernal. Et si l'Église brise sa relation originelle avec la paroquia, elle ne peut que se perdre dans le temps. Voilà pourquoi la question que je suis venu poser ici, sans en avoir bien sûr pour le faire aucune autorité, si ce n'est qu'une habitude obstinée à lire les signes du temps, se résume en celle-ci. L'Église se décidera-t-elle à saisir sa chance historique et à renouer avec sa vocation messianique Car le risque est que l'Église qui s'est perdue dans les temps soit elle-même entraînée dans la ruine qui menace tous les gouvernements et toutes les institutions de la terre.